bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais parler de, de la tenue vestimentaire euh, parce que c'est important euh, et surtout d'autant plus que je vois euh, la plupart des femmes sont très mal habillées euh, je pense que la plupart des femmes euh, sont en état de péché grave par leur habillement euh, donc là je suis sur le site des Dominicains euh, d'Avrier, alors il faut savoir que ce sont des C.D. vacantistes, autrement dit euh, ils sont schismatiques vis-à-vis euh, -vis de Rome et ils considèrent euh, qu'il qu n'y a plus de pape euh, comment dire, euh, légitime euh, depuis, depuis, depuis Pi XII en fait, en 1958, à la fin du règne de Pi XII. Alors ceci dit, euh, donc il se réfère au code du droit canon de, de 1917 qui a été abrogé de, par celui de 1983 mais ceci dit ils ont, ils ont écrit un, un article, donc règle intemporelle au sujet de la tenue qui tient euh, vraiment la route et, que, et auquel je, je souscris euh, totalement. Alors, pourquoi insister sur, euh, sur l'habillement Parce que euh, bah, ça baigne notre, notre quotidien. Euh, donc, euh, Saint-Paul veut que les femmes, autant que les hommes, soient re revêtues d'habits bien séants, se parant avec pudeur et sobriété. En fait, euh, nous devons être charitables dans toutes les sphères de notre existence, et notamment être charitables dans l'habillement. Euh, car nous offrons... Enfin, moi... Personnellement, le re, euh, quand, je, quand je regarde comment les femmes sont habillées, je, je suis scandalisé, la plupart du temps. Euh, et je je, je m'en réfère à, à l'évangile selon Saint, Saint Luc. Jésus disait à ses disciples « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux, celui... Par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne souhaite une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Autrement dit, euh, si nous sommes euh, immodestes dans nos, dans nos tenues, si nous sommes impudiques, euh, si nous manquons de. si nous sommes extravagants, euh, nous sommes en état de péché grave. Voilà ce que ça veut dire. Euh, donc, euh, Notre-Dame de Fatima, à Jacinthe, c'est une des petites voyantes, en 1917. Hein. L'Église n'a pas de mode, notre Seigneur ne change pas. Les péchés qui conduisent le plus d'âmes en enfer sont les péchés de la chair. Viendront des modes qui offenseront beaucoup notre Seigneur. Et là, bon je, je pense à la mini-jupe. Euh, aux vêtements moulants, aux vêtements qui dénudent. Euh, voilà, je, je pense que la, la Sainte Vierge, dès 1917, avertissait euh, de ces modes euh, immodestes. Et euh, que demande l'Église Donc on peut considérer comme décent, et donc là ce sont les, les directives du Saint-Siège établi en 1928, un vêtement dont le décolleté dépasse la largeur de deux doigts au-dessous de la naissance du cou, donc là c'est essentiellement pour les, pour les femmes, mais je, je pense aussi pour les hommes, hein. euh, un vêtement dont les manches ne descendent pas au moins jusqu'au coude, et un vêtement qui descend à peine au-dessous de, au des genoux, donc là aussi c'est pour les shorts, ou pour les, pour les jupes ou les robes, euh, donc voilà ce qu'on peut considérer comme des sangs, euh, donc là on a une, après on a dans l'article en question, on a une illustration contemporaine avec le padre Pio, qui avait les mini-jupes en horreur, et je le comprends bien, euh, en fait je pense que les femmes n'ont pas assez conscience de, de l'impact qu'ont leur habillement, euh, par exemple les vêtements moulants, transparents, fendus, au-dessous au des genoux, et, euh, en fait, euh, c est, c est, pour, pour nous les hommes, ça a quand même un, un certain impact, euh, ça, disons que ça, ça excite euh, no, no, no, notre désir, je pense, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Euh, donc euh, Padre Pio exigeait que tous, tant les hommes que les femmes, se couvrent les bras à l'église, avec des manches longues, et que les messieurs et les jeunes gens portent des pantalons. Euh, effectivement, je, moi j'ai vu un message de la Sainte Vierge de Saint, à Saint Damiano qui disait que ceux qui, qui ne respectent pas cette règle, donc qui ne se couvraient pas les bras à l'église, n'allaient pas survivre aux tribulations. Moi j'ai euh, cet exemple de, de Moïse qui, qui, donc en, en voyant le buisson ardent qui, euh, qui était en fait une manifestation, une théophanie, une manifestation de Dieu, euh, qui, euh, qui retirait ses sandales, qui, qui se couvrait la face de peur de voir Dieu, qui, qui, qui, qui vivait cet événement, euh, cette théophanie avec un infini respect. Il s'agit de Dieu quand même. Euh, donc voilà, euh, il ne s'agit pas d'aller à l'église euh, en jean, en t-shirt ou en basket, ou en short, euh, et, et encore moins en mini-jupe. Alors, euh, toujours euh, alors, au sujet du voile, donc effectivement. Euh, les femmes doivent avoir la tête couverte avant d'entrer dans une église. Donc euh, effectivement, c'est Saint Paul qui nous, le, qui nous le dit. Et aussi le code, alors quand il, quand il se réfère au code du droit canon, là il s'agit du, du code abrogé de 1917. En fait, euh, je ne sais pas si dans, le code, si dans le nouveau code du droit canon de 1983, on, on évoque ça. Mais en tout cas, Saint Paul il dit bien. Euh, que la femme doit, doit, à cause des anges, avoir sur la tête un signe de suggestion. Euh, effectivement, euh, en principe, les, les femmes devraient euh, se couvrir les, la tête dans une église. Alors au sujet des pantalons, euh, là, là, <rire> là aussi je vais apparaître comme un gros réac. Mais euh, il est dit dans la Sainte écriture que la femme ne doit pas porter la vie d'homme. Et donc là c'est Deutéronome 22.5, Je cherchais. Une femme, ne doit pas, une femme ne portera pas un costume d'homme, et un homme ne revêtirait pas un vêtement de femme. Quiconque fait cela est une abomination pour le Seigneur ton Dieu. » Donc c'est quand même, les mots sont assez forts, hein. c'est abominable. Alors ceci dit, euh, je pense qu'il y a des exceptions... Euh, je pense que, par exemple, euh, il est permis euh, à une femme de porter un pantalon si elle si elle fait un, un certain type de sport, comme je je, je sais pas, je pense euh, au vélo ou à l'équitation. Je pense que les hommes peuvent porter, euh, je pense au kilt, par exemple. Je pense que dans certaines circonstances, dans, cer dans cer certaines traditions. Euh, dans certaines festivités, je pense qu'il qu est autorisé aux, aux hommes de porter le culte Mais en tout cas, euh, les femmes ne, ne sont pas censées porter de pantalon. C'est quand même... Euh, euh, c'est biblique, c'est dans le Deutéronome. Alors, il euh, y a le cardinal... Euh, le cardinal... Euh, alors... Je, euh, un cardinal donc euh, je, je crois que c'est le, le. cardinal Thierry, voilà. Le cardinal Thierry, archevêque de Gênes, a pondu un opuscule sur, sur, euh, sur l'aspect moral de cet usage, donc du pantalon, et donc euh, pour les femmes, et donc il disait que ça altère la mentalité féminine. Euh, ça tend à visser les rapports entre hommes et femmes, effectivement, les, ça virilise les femmes. Euh, je pense, que, je pense que ça change euh, ça change euh, subtilement la mentalité des femmes, ça, je, je pense que c'est ce que dit le Cardinal Thierry. Euh, et ça porte atteinte aussi à la dignité d'une mère aux yeux de ses enfants. Voilà, euh, si vous voulez approfondir cette question, euh, je, invite à lire l'opuscule du cardinal Siri donc sur ce, sur le port du, du pantalon pour les femmes alors après bon il y, y a des, des purs rappels euh, en, en avis divers euh, donc il est souhaitable que les hommes et les femmes dans les églises soient groupés séparément sans, selon l'ancienne discipline donc le code du droit canon là ils font référence à l'ancien code du droit canon c'est plus le cas à l'heure actuelle je, bon Peut-être que c'est mieux, effectivement, mais bon, l'église autorise euh, la mixité totale euh, dans les églises. Je ne suis pas euh, apte à, à juger de ça. Alors, les, les agenoux il y en a de moins en moins dans les églises. Euh, voilà, il ne doivent servir que pour les genoux, comme, son, comme leur nom l'indique. Euh, bon après bon, c est... il n'est pas très convainc de, de, de s'habiller ou de, de se déshabiller dans une église, voilà bon, voilà ce que je peux je peux dire sur, euh, sur l'habillement, euh, à bientôt pour une prochaine vidéo.